Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, on a invité un petit peu spécial. On va parler de sa méthode, de comment lui, il a appris plusieurs langues. Et vous verrez, il parle une langue un petit peu exotique. C'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Il a un parcours hyper atypique avec plusieurs voyages à son actif. Et c'est un entrepreneur. Donc je pense qu'il a le profil parfait pour cette interview, il va vous en parler dans quelques secondes, on se retrouve juste après ça. Alors juste avant que Vincent nous dévoile son parcours et sa méthode et ses secrets pour apprendre plusieurs langues, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est un kit gratuit qui vous permettra de bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors Vincent, toi tu es un entrepreneur, tu es polyglotte, donc tu parles plusieurs langues, euh... T'as pas mal voyagé, enfin, t'as un parcours hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Alors sur le sur le parcours, euh, j'ai euh, je suis parti de France quand j'avais 23 ans. Ouais, Et super je suis, jeune. Je suis resté 12 ans à l'étranger. Et puis euh, donc je suis de retour en France depuis euh, 3 ans maintenant. Ok. Euh, et euh, Donc au niveau du parcours, j'ai fait plusieurs pays, euh, j'ai commencé par euh, l'Irlande, oui. ensuite je suis parti euh, en Australie, ensuite euh, sur l'Asie et notamment en Indonésie, et puis euh, un passage par le Maroc et je me suis retourné en Indonésie euh, par la suite. D'accord, mais il me semble que euh, c'est des, des, euh, des durées plus ou moins longues. De... Oui. Ouais. Les, les pays que je cite c'est euh, à partir de 6-8 mois. Ah oui, d'accord. Donc, tu as vraiment vécu dans le pays euh, voilà. avec les coutumes locales. Jusqu'à quatre ans. Les séjours au maximum, c'était quatre ans euh, que j'ai fait. Donc, quatre ans au Maroc, trois ans à Bali et quatre ans à, à Jakarta. D'accord, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vivre comme ça euh, à l'étranger Est-ce que ça a été facile de partir est-ce que Comment ça s'est passé sur place Tu peux nous expliquer un peu la démarche alors euh, facile, euh, non. Après, euh, pourquoi je l'ai fait, je, je suis pas sûr d'être capable de répondre. C'est-à-dire que euh, j'avais cette attirance pour l'étranger et donc euh, je suis parti. Et je suis parti au début sans penser que ça allait être long. Et puis finalement, il euh, y a eu euh, des choses qui se sont passées et qui, qui fait que euh, finalement je suis resté assez longtemps, euh, assez longtemps euh, parti. Puis euh, non, ça a pas été facile. Et, en fait, y a une d'apprentissage qui était assez euh, sévère et donc parce qu'on parle de langue, je vais parler de, de, de, ce, de cette petite anecdote qui était euh, mon premier séjour donc euh, en Irlande. Euh, quand je suis arrivé en, en, en Irlande, c'était la première fois que je partais de France ouais. et euh, c'était un petit peu compliqué parce que euh, je suis, quand, quand je suis arrivé en fait, j'avais les bases de d'anglais euh, qu'on apprend à l'école. Ouais. Et en gros, j'étais pas capable de m'en sortir. Autrement dit, tu pouvais pas t'exprimer oralement. Tu étais bloqué à l'oral. J'étais bloqué à l'oral et puis euh, je comprenais pas ce qu'on me disait. enfin surtout D'accord. Euh, bon, L'Irlande voilà, aussi, les Irlandais ont ouais. <rire> un accent assez costaud. Et euh, donc, euh, voilà je me souviens très clairement parce que ça a été un peu difficile. Je suis arrivé à, à, à l'aéroport de, de Dublin et puis euh, il y a eu deux anecdotes qui étaient intéressantes. Donc, euh, la première, c'est euh, je remonte dans le bus et je tends un billet de 5 euros. Et puis, euh, la personne me dit euh, non, parce qu'en fait, ils acceptent que les pièces. Et puis, euh, il m'explique quelque chose que je comprends pas. Oui. Et euh, au bout d'un moment, il me dit euh, Les Irlandais sont un petit peu. Euh, brut de déconfraîche, voilà. ouais. Et donc, il me dit euh, Sors du bus. Et donc, je sors du bus, je vois le bus partir et là je me dis bon, ça commence ça bien, commence fort, toujours allez, oh, <rire> <fort. rire> Et euh, le soir même, euh, je suis arrivé dans, dans une colocation que j'avais euh, organisée auparavant etc. Ouais. Et je suis arrivé dans la, dans la colocation et il y avait, c'était euh, l'auberge espagnole, il y avait euh, des, des Italiens, des euh, Tchèques, des gens de toute, toute l'Europe qui étaient là. Et puis euh, en fait, ils étaient en train de parler dans leur très mauvais anglais de débutant, ouais. et moi j'ai rien compris. Et euh, le, ce soir-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Et ça a été vraiment difficile. Et euh, ça a été difficile, mais en même temps, euh, ça fait que cette expérience-là, en fait, euh, elle fait qu'aujourd'hui j'ai peur de, de rien, en fait, de, de, ouais. de ce blocage de la langue et de euh, arriver dans un nouvel endroit, etc. Donc euh, je pense que ça a été hyper formateur dans le sens où euh, cette difficulté, à partir du moment où on sait la, la surmonter, ouais. on va réussir à tout. Ouais, parce qu'en en fait, tu es arrivé sur place. Est -ce que, une petite question. Enfin, Est-ce que euh, quand tu es arrivé sur place, tu avais conscience de ce niveau d'anglais Ou tu l'as pris vraiment en pleine face euh... ça a été un choc. ouais. ça ouais. A été un choc. J'étais conscient que je ne parlais pas bien de... Ouais. Euh, mais euh, je j'y je, je, étais un petit peu euh, sans sans sans réflexion quoi. J'étais jeune, je me suis dit, ouais, je me suis lancé, je lancé. Me suis dit, allez on y va. Le, la langue, euh, j'avais pas forcément bien préparée. Ouais. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que parce que j'ai vécu un peu la même chose quand on part comme ça à stage là, quand on est jeune, on, on a peur de rien entre parenthèses. On n'est pas déjà formé à, à tout ce qui pourrait nous arriver, donc on fonce, on y va, et euh, finalement c'est ce qui nous permet de faire les choses. Et on se rend compte que finalement tu bah, t'as pas eu peur, t'y y allé, ça a pas été évident, mais finalement tu t'en es sorti. Tu t'es pas retrouvé, euh, c'est pas parce que tu connaissais pas la langue que ça t'a empêché euh, d'évoluer. Au contraire, je pense que ça a été une bonne expérience, comme tu le dis, ça a été formateur. Formateur. Ouais. ouais. Et donc du coup, euh, comment t'as fait euh, par la suite pour euh, pour justement améliorer ton anglais C'est simplement l'immersion C'est t'avais une méthode je te pose cette question en fait, excuse-moi, parce qu'en fait on me dit souvent, oui de toute façon pour apprendre une langue, la seule manière c'est de partir à l'étranger, c'est l'immersion. Alors effectivement l'immersion c'est euh, une super solution, mais euh, il y a plusieurs de mes élèves notamment dans la formation d'anglais justement, qui sont partis à l'étranger en se disant, oui allez hop on part, euh, enfin, j'ai vécu la même chose, on revient, on est bilingue, la langue s'est téléchargée dans le cerveau, et on part à l'anglais en six mois, c'est parfait, on revient et boum, l'affaire dans le sac. Donc, je voulais avoir un peu euh, ton Alors, avis euh, là-dessus. Moi, je suis assez… enfin, euh, mon, mon opinion, n'est pas vraiment tranchée. C'est-à-dire que, euh, oui, en étant dans le pays, on apprend vite, ouais. on apprend et on apprend vite. Par contre, euh, le gros danger, ce qui se passe beaucoup euh, quand, on, quand on rencontre, euh, quand on, on arrive sur place, c'est qu'on a tendance à se rapprocher de la communauté francophone et de se rapprocher de la communauté francophone, de rencontrer des Français, ouais. et ben on se tourne vers la facilité, on se dit « Tiens, peut-être qu'il y a telle chose à faire, on va la faire ensemble, et ouais. etc. » Et puis, tout le monde, euh, cette communauté francophone ou française, quand on se retrouve entre nous, et ben on a tendance à faire plein de choses ensemble, en fait. Justement, cette insécurité, elle nous rapproche et elle fait qu'on on va avoir tendance à aller vers les gens qui parlent notre langue. Donc, euh, c'est un petit peu, si le but c'est d'apprendre la langue, il faut être vraiment dans la langue anglaise, même avec des étrangers, surtout au début, ouais. ils ont un accent, ils parlent pas un anglais parfait, mais euh, justement ils vont avoir la patience de nous écouter, de, de, de nous laisser le temps de nous exprimer, etc. Et donc euh, on a euh, ce, ce, cette possibilité. Donc euh, Oui avec d'autres étrangers, mais pas avec des français, parce ouais. que là, à partir du moment où on est avec des français, il y a un moment donné où on repasse en français et puis là, on peut être à l'étranger en parlant français. Exactement, mais ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça, je l'ai vu à chaque fois dans tous les euh, voyages que j'ai faits. Ouais. C'est que moi, je faisais vraiment l'effort effectivement. Je me suis pas avoir au premier voyage. Effectivement, je passais tous mes week-ends avec des Françaises, un groupe de, de copines et vu que c'était euh, beaucoup plus facile de prendre du plaisir que de faire l'effort de parler une langue avec laquelle on a du mal, et eh bien effectivement, on va plus vivre l'expérience que euh, de se rappeler ton objectif de, de parler, d'apprendre la langue et euh, ça, ça arrive très très régulièrement, donc c'est important. Donc ce que tu dis c'est vraiment de faire l'effort, il faut faire un effort supplémentaire pour être entouré euh, d'anglophones si on apprend l'anglais ou euh, la langue du pays dans tous Exactement. les cas. Exactement. Ouais. Et euh, après donc pour rebondir sur l'anglais, ouais. euh, l'anglais aussi est un danger ouais. dans le sens où à partir du moment où on connaît l'anglais, et ben en allant euh, dans d'autres pays qui ne sont pas forcément anglophones, on va toujours trouver quelqu'un qui parle anglais. C'est vrai. on rentre dans les hôtels, la plupart des gens, ils vont pas parler français, mais ils mm. vont en tout cas parler anglais. Et puis, euh, donc euh, le, voilà, le danger ça peut être ça, de, de se retrouver à parler que anglais derrière. C'est vrai. Et euh, les anglais donc d'Angleterre et les américains que j'ai rencontrés à l'étranger, euh, ils sont tous un peu en train de s'excuser en disant bah ouais moi je parle que anglais parce ouais, que finalement je rencontre des gens qui parlent ma langue partout. Ouais ah, ça c'est vrai c'est vrai j'ai vécu la même chose et euh, c'est dingue mais après ça c'est le enfin c'est le next step une fois qu'on parle anglais c'est ouais. vrai que c'est un problème de euh, on va dire de polyglotte quoi quand toi tu vas apprendre une autre langue euh, et d'ailleurs tu donc tu m'as dit que tu parlais d'autres langues euh, une autre langue une autre langue alors c'est l'indonésien l'indonésien alors c'est on n'en a jamais parlé sur cette chaîne. C'est une langue quand même un peu exotique. Moi, je connais pas du tout cette langue. Et euh, pourquoi t'as appris cette langue Pourquoi, pourquoi l'indonésien et pas une autre Alors, euh, donc j'ai vécu, je le disais tout à l'heure, quatre ans euh, à Jakarta, trois ans avant ça à Bali. Mm -hmm. Donc, ça fait un total de sept ans en Indonésie. Ouais. Donc, j'ai été baigné dans dans, bah, dans dans cette langue, dans ce pays, et euh, en Indonésie, il y a quand même beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, mm -hmm. euh, et donc euh, à force d'avoir besoin de, de la langue, j'ai fini par, par la parler. Maintenant, j'avais aussi le souhait de, de l'apprendre, oui. euh, donc j'avais pris euh, des livres qui font enfin, des livres pour apprendre l'indonésien. Les livres, en fait, j'ai trouvé ça un petit peu euh, fatigant à, à faire. Oui. Il est assez simple à utiliser en premier abord et au niveau de la conjugaison, etc. Oui. Euh, C'est un alphabet euh, comme le nôtre ouais. et donc euh, on a, euh, voilà, il est plutôt assez simple à, à, à utiliser au début donc pour parler dans la rue, demander à manger, à boire, euh, demander sa direction etc. Ouais. C'est des choses qui, qui se passent plutôt facilement mais euh, par la suite, euh, on s'aperçoit qu'en fait il euh, y a des niveaux hiérarchiques dans la société et euh, ces niveaux hiérarchiques, euh, les gens qui sont à des niveaux un peu plus élevés ou dans les affaires, les gens vont, euh, il va falloir utiliser un autre vocabulaire, un petit peu comme le vouvoiement en français, mm -hmm. il, va, il va falloir utiliser un autre vocabulaire et ce vocabulaire, euh, lui, il faut le connaître et mm -hmm. puis les gens, quand on parle suffisamment bien, les gens le prennent mal si euh, on ne, ne leur parle pas de la bonne manière. Ok, donc en fait, il y a une notion de respect, il euh, n'y a pas euh, juste un « tu » et un « vous » mais il y a différentes strates, c'est ça Voilà. Et okay. ce qui est un peu compliqué, c'est que ça change des mots de vocabulaire dans la phrase. Donc, c'est pas que « tu » et « vous » et les ah terminaisons. Oui. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus complexe qu'en français. D'accord. Donc, tu, en fait, c'est facile et difficile en même temps parce que tu peux vite te débrouiller au voilà. quotidien, à débrou enfin, dans la rue, à demander... Les, euh, exprimer tes besoins Exactement. mais après une fois dès qu'ils voient que tu parles la langue ils attendent un peu plus de toi en fait c'est ça ah ouais d'accord c'est hyper intéressant parce qu'en plus c'est euh, au moment où tu commences à apprendre un peu de l'assurance bah là tu reprends peut-être un peu en taquet parce que tu te dis mince j'ose pas parce que j'ai peur de faire des erreurs j'ai peur j'ai peur de euh, de vexer la personne parce que je ne veux pas lui manquer de respect. Oui c'est intéressant comme, euh, comme langue effectivement. Ouais. Ouais. Donc on voit plein de gens qui justement en arrivant dans le pays on apprend assez vite donc on, ouais. on voit plein de des boulets comme ils nous appellent les blancs qui parlent plutôt pas trop trop mal mais euh, c'est vrai que voilà, dès qu'on dès que on veut aller un peu plus loin ouais. euh, ça se complexifie. D'accord. Et donc aujourd'hui, maintenant que tu es de retour en France, qu'est-ce que tu fais de ces langues Est-ce que euh, l'indonésien fait encore partie de ta vie aujourd'hui Est-ce que tu l'entretiens euh... Euh, Très peu. Même euh, l'anglais, je sens que je le, pars, je le perds. Ouais. Alors, euh, je suis euh, mariée avec euh, une personne indonésienne. D'accord. Tu as rencontré euh... là-bas que j'ai rencontré wow, voilà là-bas à, à, à Bali uh -huh. et puis euh, donc euh, aujourd'hui euh, on parle un mélange d'anglais et de français à la maison. D'accord. Euh, parfois j'utilise euh, on utilise un petit peu d'indonésien mais finalement très très peu euh, et puis même voilà l'anglais à force de en, en ce moment ce qui se passe c'est que j'ai tendance à lui parler en français et elle me répond en anglais, donc on reste dans nos zones de confort et okay. ça c'est pas très très très bien, euh, donc j'ai même euh, l'impression un peu de perdre mon, mon anglais, ouais. mais donc on va bientôt retourner euh, en, en Indonésie, en voyage pendant quelques temps, là, juste pour, euh, et ça va me permettre de, de retravailler mon indonésien. Ouais, ça permet de rafraîchir, parce que c'est vrai qu'en fait c'est un problème, enfin un problème entre parenthèses avec les langues, c'est que euh, on va baser, on va mettre beaucoup d'efforts dans l'apprentissage, mais on va mettre beaucoup plus, euh, moins de temps pour le perdre, c'est-à-dire que dès qu'on rentre en France et qu'on ne pratique plus la langue, eh bien on va rapidement perdre. C'est vrai que le jour où on va essayer de reparler, enfin où on va parler, ça va raccrocher, enfin on sent que la mâchoire bloque et ouais. ça c'est vraiment très frustrant et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'on ne l'a pas forcément en tête quand on apprend une langue, on se dit allez c'est bon, j'ai atteint la destination et c'est bon, bah, sauf que non les langues ça s'entretient toujours un petit peu quoi. Ouais, après je trouve qu'on on, on, on re, on, on reprend vite en fait, ouais, ça, vrai. mais oui. par contre c'est vrai qu'il faut le maintenir, c est, c est, c est il va vrai. falloir. Euh, euh, le repratiquer euh, mmh. une fois de temps en temps parce que si, si euh, quelqu'un euh, ne pratique pas pendant dix ans, je pense que ouais, tout perdu. Ouais. ouais je suis d'accord avec toi, il faut euh, ouais, refaire des bons dedans, alors soit par un voyage, soit par euh, voilà des applications de langue, il y a plein de choses qui existent, trouver des partenaires de langue, mais euh, ne pas rester trop d'années sans le pratiquer du tout parce que c'est vrai que là, ça va être plus difficile de remettre le pied dedans. quoi donc euh, ça c'est hyper important et euh, aujourd'hui l'anglais, est-ce que l'anglais a une dimension importante dans ta vie euh, professionnelle Est-ce que ça, ça t'aurait permis de faire, est-ce que sans l'anglais, tu aurais pu faire tout ce que tu as fait aujourd'hui Non, parce que... Réponse tranchée, ouais. clairement. Non, ouais. clairement. Parce qu'en en fait, bah, quand je travaillais en Indonésie, donc justement il y cette... on parlait de la notion de respect euh, ouais. avec euh, la langue euh, indonésienne. Et donc, euh, quand avec les personnes au niveau du, du travail, les gens, les clients que je rencontrais, etc., en fait, euh, pour pas leur manquer de respect, je leur parlais anglais. Ah, oui, et donc, cool. euh, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites en anglais. Mm. Euh, et euh, aujourd'hui, en fait, ça m'ouvre plein de portes parce que dans le cadre de mon activité, donc j'ai beaucoup de, de clients en France, oui. mais euh, je rencontre aussi des gens qui sont à l'étranger ou qui sont en France, mais qui parlent uniquement anglais et, euh, et euh, bah en fait, ils vont se tourner vers moi plutôt qu'un autre juste parce que je suis capable de communiquer avec eux simplement. D'accord, parce que là, aujourd'hui, toi, tu as, es à la tête d'une startup c'est ça Oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'on comprenne un petit peu Alors, en quoi l'anglais peut t'aider Ok, donc c'est une, une, une, une communauté de freelance et donc, euh, on aide les entreprises et les startups notamment à réaliser des applications, leurs logiciels, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, on a des freelances qui sont sur toute la France et on les aide aussi euh, à, à, à, à trouver des missions parce qu'il y a des gens qui sont assez éloignés des grandes villes. Ouais. Donc, on, on, on s'arrange avec un système de, justement pour le travail on les aide à travailler à distance, on oui. aide avec les méthodologies de travail à distance. Donc euh, donc justement dans ce cadre du voyage et des langues, oui. euh, pour moi cette cette, euh, ce, ce, cette entreprise, elle me permet de me battre pour la liberté géographique justement, aider Joli. les gens à travailler à distance, euh, aider les entreprises aussi à les, les, leur faire comprendre qu'on peut travailler avec des gens qui ne sont pas forcément dans notre bureau. et euh, on va juger la qualité du travail ou la quantité du travail mais pas forcément le nombre d'heures ou le fait que la personne soit, soit dans le bureau c'est quelque chose que, qui me tient à cœur et c'est ouais. quelque chose pour lequel euh, pour la, qui a une, une, une importance personnelle pour moi justement ouais. suite à ces voyages où j'ai travaillé depuis l'étranger ouais. avec des entreprises françaises et avec des entreprises de d'autres pays aussi ouais, parce que toi as eu, euh, tu l'as vécu et tu t'es dit bah voilà, j'œuvre pour ma propre liberté pour que pourquoi pas euh, donner cette opportunité à d'autres personnes. Et là, on est vraiment dans l'ère du temps où euh, c'est vrai que les méthodes de travail sont en train de complètement changer à l'heure actuelle et je trouve que tu as une belle mission du coup de mettre en relation et c'est vrai que bah, les langues étrangères, les voyages euh, permettent de enfin ça nous donne des opportunités dingues et ça ouvre vraiment des portes, ça ouvre Autant littéralement que euh, au sens figuré, parce que euh, ça ouvre des portes. Pourquoi Parce que déjà on a une ouverture d'esprit qui est plus. Euh, enfin moi, j'ai vécu comme toi. Je pense que toi, comme ça. Je pense que toi aussi. Et euh, ça permet de, voilà, en plus toi tu as trouvé l'amour à l'étranger, enfin euh, mmh. c'est des choses qu'on planifie pas forcément, ça fait peur au début, c'est pas, euh, on sort de sa zone de confort mais au final on en sort vraiment grand oh, Oui, ouais, ouais. c'est clair. voir les autres cultures hein, pour continuer dans ce sens là, ouais. d'autres cultures qui, euh, qui, avec des gens qui sont, qui sont différents, qui ont ouais. une approche de la vie. Et une philosophie de vie qui est différente, etc. ça, ça apporte énormément de choses. Ouais, ça c'est clair, les voyages c'est… Euh... Et de parler les langues locales, ça permet justement de comprendre les gens qui euh, n'ont pas forcément cette vision internationale et, ouais. et d'aller profondément rencontrer des gens qui ont des racines, comme aller parler avec un, un Français dans, dans la campagne qui a… Ouais. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Euh, merci Vincent d'avoir partagé ton expérience. Donc, des voyages, de l'apprentissage des langues. Donc, vous avez vu que, euh, effectivement, partir à l'étranger, c'est pas forcément simple euh, au départ. Mais une fois qu'on est sur place, on en ressort vraiment grandi enrichi, comme tu l'as dit. Et euh, ça permet... Évidemment, euh, d'apprendre beaucoup plus rapidement une langue, mais attention de ne pas rester euh, isolé. Et euh, moi, pour rajouter euh, une petite chose, c'est que surtout n'attendez pas, ne faites pas mon erreur, ne faites pas l'erreur de beaucoup, d'attendre que la langue se télécharge dans votre cerveau parce que vous êtes en immersion. Ça se passe pas comme ça. Il faut quand même une certaine méthodologie. Il faut être vraiment en contact de la langue. Il faut se forcer à pratiquer, à écouter, etc. Et euh, ça paraît évident quand on y va pas de se dire oui bah c'est oui c'est évident on va le faire mais une fois qu'on est sur place on peut être surpris donc il faut faire un effort pour ne pas euh, s'isoler euh, des, euh, des des anglophones ou des locaux qui parlent la langue et de rester uniquement avec des francophones ça c'est un risque quand on s'expatrie parce que c'est pas forcément euh, évident surtout la première fois et euh, donc on a vu Vincent qui nous a parlé son expérience en euh, Asie et qui parle indonésien. Et donc vous avez vu, rappelez-vous aussi qu'il faut surtout continuer à pratiquer par la suite pour ne pas perdre tous les efforts qu'on a fait auparavant et euh, la place primordiale que euh, l'anglais occupe euh, et les opportunités que ça peut donner. Donc, j'espère que vous avez euh, apprécié cette vidéo. Je remercie Vincent d'avoir partagé encore une fois son expérience et surtout si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser tous vos petits commentaires en dessous de la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao L'Indonésie... Qu'est-ce qui se passe ah ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, <rire> Toi, j'avais pas vu qu'il avait fait, heureusement que t'as régie. Il filme Et... encore Ouais, ouais c'est bon. Rouge. Voilà Cool Up.